Salut tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. On se retrouve pour ce premier live de la semaine. Euh, live qui va parler de motivation. Alors je vais juste euh, attendre un tout petit peu, voir s'il y a quelques personnes qui se connectent, mais pas trop long parce que j'aime pas bien, d'autant qu'après moi je récupère ces lives, je les mets sur, euh, sur YouTube pour alimenter ma chaîne. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur, euh, sur YouTube, mais vous aurez à peu près la même chose avec d'autres vidéos qui datent d'avant. Euh, mais euh, en attendant, ouais, je voulais. C'est encore une fois, c'est encore une fois, hein, l'échange avec euh, certains d'entre vous qui m'a, des échanges avec certains d'entre vous qui m'ont, qui m'ont fait réfléchir à, à ce sujet sur euh, sur la motivation. Et puis euh, en discutant avec mon fils le jour, où mon fils aîné Raphaël, on discutait un petit peu des, des gens sur YouTube et tout ça et ça m'a amené à, à un futur live où on va parler de des haters. Euh, les gens, vous savez, qui sont là pour critiquer ce que vous faites, qu'on trouve sur Youtube, qu'on trouve sur euh, les réseaux sociaux en général en fait hein, c'est pas forcément que Youtube et puis, euh, puis d'autres choses aussi, qui parce que la, la vie est vraiment euh, fantastique, parce qu'elle amène régulièrement des sujets, c'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est un petit peu genre euh, ouais, de quoi je vais parler tout ça, mais bon, en règle générale, on a quand même on a des, quand même des sujets qui nous sont servis sur un, sur un plateau d'argent parce que parce que voilà la vie est comme ça la vie elle est elle est elle est un peu en montagne russe c'est-à-dire qu'on a dans des, des, des, des, justement on a des, des top moments de motivation puis on a des moments un petit peu plus difficiles puis on a des voilà il y a des moments où on est on a l'impression qu'on va pouvoir soulever des montagnes puis il y a des moments où on, on est un petit peu arrêté par un par un tout petit caillou sur la route c'est beau hein, comme euh, vous avez vu un petit peu l'analogie la, la, enfin l'espèce de comparaison c'est plutôt sympathique en tout cas euh, Qu'est-ce qui m'a amené à vous parler de motivation Ce qui m'a euh, amené à vous parler de motivation, c'est qu'il y a, y a notamment une personne avec qui j'ai discuté ces derniers jours. On discutait de... C'est quelqu'un qui est, qui est employé, puis qui, qui en a un petit peu marre de faire ce qu'elle fait, tout ça. Donc, euh, cette personne, euh, je, je lui ai dit en, tout, en toute simplicité, je lui ai dit, écoute, euh, je ne sais pas si ça pourrait être un truc qui peut t'intéresser, mais peut-être que euh, l'activité que moi, je développe avec, euh, avec mes partenaires, ça peut peut-être être quelque chose qui peut t'amener à, à un autre horizon, à un moment donné dans ta vie. Donc, euh, peut-être tu pourrais regarder comment on fait. Et puis, euh, et puis voilà, elle me dit, pourquoi pas Donc, elle regarde tout ça, je lui envoie de l'information. puis En fait... Ça se passe tout bêtement qu'au final, elle me dit... Alors, hop, je vais juste faire un truc, j'ai oublié. Je, je, je vous demande juste deux secondes, je vais te faire un truc. Voilà, pouf, hop, là, j'ai loupé le bouton. Voilà, je vais juste partager ça ici. Voilà. Donc, euh, du coup, en discutant avec elle, je, euh, elle me dit, ouais, le truc, c'est que je je suis pas certain d'aller jusqu'au bout, en fait. Et ça m'a amené à cette réflexion sur la motivation, en fait. La motivation, c'est quelque chose d'assez important, mais... C'est quelque chose si vous analysez bien que vous risquez de perdre euh, parfois aussi vite qu'elle est arrivée. C'est-à-dire. Alors, on va prendre, je vais vous prendre quelques exemples. Vous avez par exemple la motivation de vous mettre à faire du sport. Alors, dites ouais, je vais faire du sport, je vais me mettre à courir, par exemple. Le truc, moi, avant que je le fasse régulièrement, la course à pied, c'était genre le truc, ça me fatiguait rien d'y penser. Et puis, j'allais, j'étais comme ça vachement avant. Moi, j'allais chez Decathlon j'allais m'acheter les plus belles baskets qui soient, les plus chères, les plus... celles qui allaient courir à ma place, c'était un petit peu ça. Et puis, euh, éventuellement, même une tenue pour courir, parce que c'est vrai que mettre juste un T-shirt comme ça, il n'est pas fait pour courir ce T-shirt, alors il me faut un T-shirt qui va aussi courir pour moi. Et je faisais ça, et puis j'allais courir. Forcément, j'allais courir parce que j'étais motivé. La motivation de courir était là. J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais le plus bel équipement du monde. Et puis, une fois que j'étais parti à courir dans les premiers mètres je me disais oh, mais qu'est-ce que c'est difficile de courir et là ma motivation elle en prenait une grosse claque et qu'est-ce qui se passait c'est que souvent mes baskets toutes neuves mes, mes, mes, mes fringues de sport souvent elles restaient au placard parce que j'avais pas l'énergie j'avais pas la, la motivation la motivation justement de recommencer à aller chercher cette cette douleur quelque part cette, cette difficulté alors on peut prendre l'exemple aussi sur, euh, je vous en parle souvent de la perte de poids, c'est normal puisqu'on anime des groupes, et donc forcément c'est quelque chose que, qui me parle bien, euh, j'ai envie de perdre du poids, et puis je peux vous en parler, puisque j'ai moi-même perdu 20 kilos il y a quelques années, j'ai envie de perdre du poids, je suis motivé, allez c'est parti, ce soir, euh, je tiens par exemple je vais manger une salade verte avec, euh, avec euh, pas grand chose, parce que comme ça, boom. et je fais ça pendant 2-3 jours, et puis rapidement je suis là, je vois autour de moi, les gens ils mangent des trucs sympas, moi j'ai envie, tout ça, bon. Pourquoi ça se passe comme ça Et puis je me loupe forcément. Et on va parler d'entreprise. J'ai une super idée, je vais monter des formations en ligne sur... Euh, J'en sais rien, moi, tiens, mais j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui montait des formations sur, sur du bricolage en récupération et, et je l'ai invité, donc peut-être qu'il va passer par là. Donc, euh, clin d'œil à toi si tu passes par ici. Et donc, je vais monter cette formation euh, euh, pour proposer aux gens de fabriquer des objets avec de la récupération, et de les vendre, d'accord Puis moi aussi, je fabrique des objets et je les vends. Je suis super motivé pour le faire. Et puis je lance mon truc, je commence à tourner des vidéos, je commence à faire ça, etc., etc. Puis à un moment donné, je vois que ça ne raccroche pas, parce que... X raisons. Et là, je me décourage. Et ça, ce schéma-là, dans ces trois exemples que je viens de prendre, je pense que, peut-être, en tout cas, vous vous êtes reconnu dans un de ces exemples, peut-être que vous avez déjà vécu ça, peut-être que vous avez déjà... Euh, rencontrer cette problématique où vous êtes super motivé. Je vais en prendre la quatrième. Vous savez, ces fameuses résolutions du 1er janvier, on en a parlé d'ailleurs dans, dans des lives fin décembre, début janvier. Je vous ai dit, attention, euh, il y a des statistiques qui disent qu'au 21 janvier, la plupart des gens ont déjà abandonné leurs euh, résolutions. Donc c'est des résolutions euh, de manger moins, de faire du sport, d'arrêter de, de fumer, etc., etc. Donc très rapidement, les résolutions sont au placard. Et qu'est-ce qui manque comme ingrédient pour qu'à un moment donné... C'est cette motivation soit gardée pour que ce feu qui brûle soit gardé, attisé qui reste vraiment alimenté. Qu'est-ce qui manque Il manque ce, le pourquoi qui est essentiel. C'est-à-dire que vous êtes motivé à faire quelque chose, mais qu'est-ce qui fait que vous allez continuer Typiquement dans l'activité qu'on développe, euh, c'est une activité, je vous l'ai souvent dit, je vous le répète, c'est une activité qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, loin de là. Euh, toutes les formations sont là, en ligne, l'équipe est là pour vous aider, etc. etc. Donc, c'est accessible à tout le monde. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il y en a plein qui ne réussissent pas Pourquoi il y a une petite finalement une petite, un petit pourcentage d'élus, entre guillemets ben, J'ai envie de vous dire que c'est comme dans une entreprise. Est-ce que dans l'entreprise, tous les employés deviennent directeurs Non. Est-ce que tous les gens qui lancent un, une entreprise réussissent. Malheureusement, non. Le, je n'ai pas en tête le pourcentage d'entreprises qui ferment tous les ans, ne serait-ce qu'en France. C'est incroyable, le pourcentage d'entreprises qui ferment, vs le pourcentage d'entreprises qui ont ouvert. Donc, finalement, le ratio est le même. Et c'est pourquoi C'est parce qu'il y en a qui continuent. Il y en a qui ont la patience, la persévérance et la constance pour faire ce qu'il faut pour développer leur entreprise et réussir. Et il y en a qui font semblant d'essayer, qui essayent juste un tout petit peu, et dès qu'ils rencontrent quelques échecs, ils arrêtent. Sur ma story, aujourd'hui, j'ai mis une citation, j'ai traduit une citation que j'ai trouvée en anglais qui dit « J'ai décidé de, de, de remplacer le mot échec par opportunité » ou par euh, « échec par expérience ». Voilà, c'est ça exactement que j'ai mis, mais ça veut dire la même chose. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Mais typiquement, qu'est-ce qui va faire que je vais continuer Ce qui va faire que je vais continuer, que je vais m'accrocher, c'est que... À un moment, quand je démarre quelque chose, il faut que je sache pourquoi je le fais. Et ce pourquoi je le fais, alors ça c'est quelque chose que j'ai lu récemment dans un bouquin extraordinaire qui s'appelle "Dépasse-toi". C'est, re regardez, il est. Alors si vous savez pas, si vous êtes au Québec, vous pouvez vous rapprocher de mon ami Pierre qui, qui l'a en stock. Euh, Pierre Giguère, mettez-moi un commentaire, je vous dirai euh, si vous êtes au Québec, dites-moi, je vous dirai à qui vous adressez. Si vous êtes en France, vous allez sur libreentreprise.com et vous tapez "Dépasse-toi". C'est un bouquin extra. Euh, cette fille, ça faisait 150 fois qu'on parlait du pourquoi, et elle, elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est quelque chose qui vous appartient à vous. Le pourquoi, ce n'est pas quelque chose qui est pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas je fais ça pour. Même si c'est très louable de faire ça pour son conjoint, ses enfants, ou quoi, ou C'est qu -ce. chouette. Mais le pourquoi, elle, elle dit, ça doit être quelque chose qui vous appartient à vous, qui vous fait vibrer, parce que souvent, c'est là où on va chercher le truc, en fait. Et donc, vous devez travaillez suffisamment longtemps sur ce pourquoi pour aller le trouver, pour que quand vous y pensez, pour que vous, quand vous l'exprimez, il y a de l'émotion qui sort il faut que ça soit quelque chose de très très fort quelque chose que vous vous, vous devez vous dire, ouais mais si j'y vais pas c'est pas ok en fait, et une fois que vous avez ce pourquoi, ce pourquoi il va vous aider à quoi il va vous aider à maintenir cette motivation à flot, parce que forcément ces baskets neuves que je viens d'acheter pour aller courir mais forcément je vais aller courir, parce qu'elles sont là, elles sont belles, elles sont magnifiques, je, je veux les enfiler, je veux, je veux y aller. Mais je vous dis, c'est tellement éphémère le côté de la motivation, si je ne suis pas réellement motivé pour me remettre en forme, pour refaire du sport, pour éventuellement rechoper un peu la ligne ou quoi ou quoi ben je vais dépasser ça. Et là où je vais voir que je suis réellement motivé, c'est si je commence à courir avec une vieille paire de baskets moche. Qui est pas très confortable, mais que je vois un petit peu si je suis motivé à continuer. Et là, une fois que j'ai passé ce cap-là, on va voir pour aller chercher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, c'est super important dans l'entrepreneuriat notamment. C'est très compliqué quand on entreprend. C'est très, très compliqué, même quand vous prenez un business clé en main, comme c'est comme le cas pour notre business. C'est pas évident parce que vous êtes vous à un moment donné face à votre activité. C'est vous qui devez la développer. Personne d'autre que vous. Et c'est le cas pour n'importe quelle franchise, puisque. Nous, c'est une franchise qu'on propose. C'est n'importe quelle franchise que vous preniez. Si vous ne faites pas, prenez une franchise McDo. C'est pas ben mon kiff, hein, mais prenez une franchise McDo qui va vous coûter 3,5 yeux. Mais vous prenez la franchise McDo et vous faites de travers ce qu'il y a à faire. Vous, vous n'entretenez pas correctement votre restaurant. Vous ne faites pas correctement les sandwiches comme ils doivent se faire, etc. etc. Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est pour tout pareil. La réussir à faire fonctionner une entreprise nécessite des actions, et ces actions pour les maintenir, quand des fois c'est compliqué, quand des fois vous rencontrez des obstacles, parce que, comme je vous, dis, comme je vous disais en introduction, la vie c'est des hauts et des bas, c'est des montagnes russes, quand vous êtes en haut c'est génial, mais vous savez toujours que ça va redescendre un petit peu, et ce qu'il faut travailler c'est de réussir à, dans la descente, et quand vous êtes en bas où c'est un peu plus compliqué, où vous recevez beaucoup de noms, etc, etc, quand vous êtes en bas c'est d'avoir la force de remonter, parce que ça remontera forcément, c'est le cycle de la vie. Comme dit mon ami François Lemay, est-ce que vous croyez Est-ce que l'arbre coupe ses racines parce que l'hiver, il perd ses feuilles Non, il sait très bien que ça va recommencer. Donc c'est parfait, tout est OK en fait. Le cycle de la vie est un merveilleux cycle qui recommence en permanence. Et c'est exactement pareil pour nous. Mais pour pouvoir remonter cette pente après avoir chuté, ce qu'il faut impérativement, c'est que vous ayez votre motivation. qui Votre motivation, elle va rester si vous avez votre pourquoi qui est clair et net. Pourquoi je suis en train de faire ça Qu'est-ce qui va faire que je vais insister, que je vais m'y accrocher et que je vais y aller. Et tant que vous n'aurez pas ce pourquoi assez fort pour aller jusqu'au bout, ben, vous allez vous retrouver comme ça a été le cas pendant longtemps pour moi. Vous allez essayer des choses, puis vous allez avoir l'impression de vous accrocher, mais vous allez vous écrouler une fois, deux fois, trois fois, puis vous allez laisser tomber, puis vous allez chercher autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis, puis ça va... Vous n'allez jamais réellement développer quelque chose. Il y a des gens comme ça qui ont essayé des, des milliers des milliers de fois avant d'y arriver, alors... Je, nous, je ne vous et je ne nous souhaite pas la même chose, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi célébrer les petites victoires que vous allez avoir au fur et à mesure. Au fur et à mesure où vous gagnez des choses, il faut les célébrer pour que ça soit... Euh, ben, Faire la fête, célébrer pour dire « Ok, j'ai réussi cette étape-là », c'est super, super important aussi, mais ça, on aura éventuellement l'occasion d'en reparler. Donc, c'est ça mon, mon, mon truc sur la motivation, c'est ça, et c'est très, très important à comprendre parce que la motivation est éphémère. La motivation, c'est c'est un petit peu comme un coup de foudre en amour, si vous voulez, c'est quelque chose qui va pas forcément durer. Donc, la motivation, elle est là « Ouais, top, hop, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais ». J'arrête de fumer, je jette mon paquet de cigarettes, j'arrête un jour, deux jours, même pas. Et puis, je reprends parce que j'ai pas assez de motivation. La motivation, c'est quelque chose qui, que vous devez apprendre à faire durer. Apprendre à le faire durer, c'est à trouver votre pourquoi. J'espère que ce contenu d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager autour de vous, parlez-en autour de vous, partagez ça, et puis je vous dis, à, si tout va bien, à mercredi pour un autre sujet, j'en ai deux ou trois en préparation, mais bon, quand je dis préparation, souvent, c'est je vous livre ça avec le cœur, pas en fonction de... Ce qui me vient sur le moment, sur ce que j'ai vécu à l'instant. Et je vais être très franc, je vois Aurèle que tu m'as envoyé des messages, mais je vais les lire après parce que là, comme je suis sur mon téléphone, je suis absolument incapable de les lire, à moins de me coller le nez dessus. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao